Yo salut à tous c'est Oli j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va tester un jeu de VTT Ça s'appelle Descenders C'est un jeu comme je vous ai dit de VTT de descente Il a l'air bien cool Si ça vous plaît ce genre de vidéo gaming Mettez un gros pouce bleu, marquez dans les commentaires si ça vous plaît bien sûr Et puis vas-y on va tester du coup le premier mode Alors en gros on arrive sur ce mode là On va aller dans les settings Et on va faire ça Donc là c'est le mode qui vous permet de configurer euh, votre clavier Donc moi l'accélérateur j'ai mis Donc je suis sur ordinateur portable hein, comme je vous ai dit E. Donc là voilà j'ai mis le E. Le frein c'est le Z. Le twerk le c'est à dire le twerk c'est le... le whip. Le whip. Le whip. Voilà c'est ça le mot que je cherchais le whip. Donc le A c'est pour le whip. Espace c'est pour donc moi j'ai mis l'espace comme ça moi j'ai de la place là pour les doigts. C'est pour le bunny hop et après on a les tricks donc tu fais C plus des choses ça on va on va tester tiens on va tester là en mode tranquillou ah ouais, c'est pas je vous montrerai dans euh, le mode donc là c'est le mode island c'est la première partie du jeu si vous regardez comment se passe le parcours voilà vous attendez tout ce mode là sinon vous appuyez sur ça et là en haut à droite en gros bah là je me dépêche parce que il faut le faire il y a un mode qui vous permet on a des bonus on peut avoir des bonus si je termine ici ce mode là ce bike park en moins de 45 secondes j'aurai un bonus qui va me permettre d'avoir une vie en plus en haut à gauche on le voit en haut à gauche c'est oh là là là attendez je regarde le... en haut à gauche et je regarde plus le mode c'est les vies que j'ai donc là il me reste 4 vies à droite bah, il y a les kilomètres heure du bonhomme donc comme je le dis on peut faire des figures avec le bunny up là j'ai fait flèche bas pour le backflip là on a les checkpoints si je tombe à chaque fois on va repartir des checkpoints c'est assez intuitif hein, honnêtement droite gauche ça tourne voilà bon bah là j'ai raté les 45 secondes c'est pas grave le but c'est d'arriver à la fin, ne pas tomber. Là c'était le premier, le premier, bon, j'ai essayé de vous expliquer tout en même temps. Mais donc là c'est pas grave, j'ai pas fait le bonus, j'aurais juste pas une vie en plus. La vie ici, normalement si j'avais réussi à terminer en moins de 45 secondes, j'aurais eu 5 vies. Là tant pis c'est pas grave J'ai déjà joué un petit peu et là vous voyez j'ai eu euh, des accessoires en plus Comme euh, un petit cadeau derrière euh, J'ai changé la tenue aussi du pilote Je lui ai mis un pantalon et je lui ai mis un t-shirt personnalisé D'ailleurs génial ça s'écrit à fonteneau no", Il manque le Y, il est pas assez trace, tant pis Merci on me respecte pas dans ce jeu Allez monde 2 vous voyez Donc là j'ai validé le premier il en faudrait faire 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pour aller jusqu'à la fin Et là on a des modes un peu boss, un peu spéciaux Parti pour le deuxième alors là, pour avoir le bonus, il va falloir que je réceptionne propre euh, au moins une réception. Allez, bon, ça, on s'en fout. C'est parti. Allez, donc là, si je réceptionne la propre, normalement, je ne sais pas si ça compte pour celui-là. Voilà, c'est bon. Donc là, maintenant, on va le faire tranquille. On va pas s'emballer trop avec les figures. On va essayer de rester sur la piste aussi, ça va être bien. Le but, c'est vraiment de terminer chaque mode. Après, ils vont vous imposer des figures de plus en plus difficiles, des trucs un peu plus durs. Là, on accélère. Petit virage à gauche, petit virage à droite euh, Hop Là ça le fait, le but c'est terminé Hop c'est bon, et là on le voit donc là J'ai fait ma réception propre, j'ai cette villa, là Qui se met là, 5 Donc là voilà, j'ai gagné un membre de mon équipe en plus Qui m'offre un skills Donc soit je peux avoir des sauts, soit je peux être meilleur sur les virages Allez on va se mettre en mode freestyle Là vous le voyez, c'est vous avez différents modes Soit un qui est plus avec des virages Et des sauts, donc je vais me mettre en mode freestyle Vu que j'ai choisi un membre, un skills Freestyle, deux front flip, je fais mon bunny up avec espace, je mets touche avant et normalement ça devrait faire. Allez c'est parti pour les deux front flip. Le but c'est bien sûr de pas tomber. Allez, oh, si whoops. Bon alors après les musiques je les trouve assez répétitives, hein. c'est pas les musiques les plus cool. Allez là j'arrive la bunny up, front flip. Yes, hop alors petit conseil au début j'avais pas trop trop tité le. Bon oh, attendez là je. quand je parle je fais n'importe quoi en général. Voilà, allez, ça se pas. Donc là, on a le droit de sortir de piste, hein, c'est pas grave. Honnêtement, si vous le faites hors piste, ça compte pas. Le but, c'est juste d'arriver à la fin. Ouais, donc ici si les musiques, elles sont quand même un petit peu répétitives. Vous verrez quand vous jouez. La deuxième front de je le rentre là. Donc, comme j'ai dit, on a le droit de sortir de la piste, hein, c'est pas grave. Juste, faut pas se prendre les pierres ou tomber, sinon vous perdez une vie. Allez, je rentre un troisième front de vue. me fais plaisir. C'est le bonus. Euh, attendez, je vais zapper ça pour vous montrer. Voilà, B. Vous avez différents points de vue. Alors moi c'est celui-là que je préfère honnêtement On est assez proche du pilote Voilà C'est en faisant donc euh, contrôle V là que j'ai changé Donc là j'ai gagné une vie, c'est bon j'en suis à 6 vies Je sécurise la manche suivante Alors, stunt à fond Vu que j'ai mon skill stunt, on va en profiter Donc ouais j'espère que euh, cette période C'est pas trop difficile pour vous Si Descenders ça vous plaît, que vous voulez plus d'épisodes Franchement lâchez un maximum de pouces bleus ça fera plaisir Là on est parti si j'avais su qu'un jour Je ferais du gaming sur ma chaîne Voilà euh, alors là, faut faire un backflip, donc là, bunny up et tirer arrière. Allez, easy. Là, je tente de tirer un deuxième derrière direct. Bam Voilà. Vas-y, je suis easy, là. Donc là, j'ai validé le but maintenant. Une fois que j'ai validé mes bonus, le but, c'est juste de pas tomber. Après, il y a quelques pièges. Hein. Ils mettent des trucs de, des bottes de foin. Ils mettent, voilà. Ah, je suis pas le meilleur gamer Là je m'y suis mis hier à ce jeu justement Je voulais vous le faire découvrir Je trouvais que c'était une bonne idée Pour s'occuper On reste dans le thème du vélo On reste dans le thème du sport Alors ça je vais le zapper parce qu'hier je l'ai eu Et c'est trop chaud à faire Voilà Et là on termine tranquillou Voilà enfin c'est pas grave Allez voilà Là j'ai gagné une vie Je vais passer à 7 Je suis tranquille j'économise Fire mode test your skills Tester tes capacités Un mode, je pourrais aller plus rapidement Mais bon, allez, c'est pour vous faire découvrir, on va voir ce que c'est J'en ai aucune idée, hein. hier je me suis mis au jeu J'étais vraiment nul, aujourd'hui ça va un petit peu mieux Faire quoi, deux heures de jeu Et bien on va tester justement le, la touche C plus figure Je vais essayer de pas me casser la gueule pour pas perdre un peu de, de Pas perdre de, de la vie et si je fais C plus un truc Ça doit faire une figure Voilà, là je me suis... Voilà, c'est le genre de truc que je voulais pas faire Ok, j'ai compris Là, il lance un 3-6-1 foot Ok, vas-y Ouais, oh, pas trop Ok, il fallait que je fasse deux backflips Je vais refaire deux backflips pour gagner des vies Pas ici, pas ici, pas ici, pas ici je Te prends pas un arme, mon gars Je sais pas si j'aurais assez d'élan pour le faire là Ouais, c'est bon Petit backflip Là, je peux pouvoir en rentrer un là Oh, il était chaud celui-là Allez, ça, c'est bon Là, je rentre en rouille de papy, là Je suis sauvé je vais sauver le mode, faut pas que je m'emballe à droite, euh, non, ah, concentre toi Aurélien, vas-y j'ai perdu deux vies dans l'histoire e là, ah, je vais y aller en mode roulible, vas-y sauve le truc, sauve le truc, sauve le truc, ouais ouais, ouais. sauve le truc n'importe où, allez voilà je fais le grugeur, voilà tu vois ce que tu me fais faire, allez Brian, on va l'appeler Brian mon joueur là, allez, non mais je veux vraiment aller vite comme ça je vous montre tout le jeu, petit bac les même, vas-y, fais plaisir. Watch, il est pas celui-là, ça réceptionne, backflip, euh... yes, allez à droite dans les berms comme ils disent les canadiens Allez là je suis en mode pas la pierre, pas la pierre, oh je fais n'importe quoi, voilà, c'est obligé ça Et je vais perdre toutes mes vies sur un monde facile quoi, ah ouais j'ai oublié qu'il y avait des freins en même temps Peut-être que j'utilise les freins alors hein. allez on va jusqu'à la fin Là il me reste 4 vies, 5 vu que j'ai fait les deux Ok. Bon bah c'était pas efficace hein. Je vais aller là. Ah il y a une zone de la mort, je sais pas ce que c'est. Allez, je perds celui-là. Bon en vrai la musique elle est répétitive de ouf. Normalement si on fait CTRL P, je crois que ça la change. Voilà. Allez j'ai une bonne musique là. Je rentre 2, 360. Ok, <rire> j'ai raté la bosse. On voit vraiment mon niveau en jeu vidéo là. Allez, deux, hein. Oula oula oula oula, t'en pas là. Oh mon gars non Ton pas, ton pas, ton pas. Oh Oh là là Mec je vais t'apprendre le trial quoi, c'est une petite pierre ça. Allez, je dois recommencer à zéro. Allez j'ai encore raté la première. Je suis vraiment mauvais quoi. Non Possible Vas-y tranquille mec, concentre-toi Tu me le rends easy Ouais, c'est pas ça easy mais le truc quoi. Je fais n'importe quoi, je pars en mode rampage moi. Là ici celui-là. D'accord, n'importe quoi. Allez Je suis en train de perdre tous mes skills, là. Enfin, tous mes skills, mes vies. Il ne me reste plus qu'une. Si je tombe là... J'aimerais bien aller jusqu'à la fin, pour vous montrer quand même. Donc là, 3-6, mon gars. Tu me le rends. Non Oh là là, j'étais à la fin, On en plus, fait, on la voit à la fin. Bon, vas-y, tant pis, je fais pas les 360, je vais jusqu'à la fin. Si je tombe encore une fois, j'ai tout perdu, en fait. Voilà, va jusqu'à la fin, tranquille, mémé. Je trouve un mode où je peux gagner des vies, là celui-là où il n'y a pas de figure. Si vous voulez me rejoindre sur ce jeu, mon pseudo il est là, c'est aurélien.fontenois. Je crois qu'on peut faire du live. J'y connais rien en live. Marquez dans les commentaires s'il vous plaît. Ceux qui connaissent le live, des petites applis ou des tutos qui servent à faire du live. J'ai aucune idée de comment ça marche. Mais ce serait bien cool de pouvoir faire des lives. Je pense qu'on doit pouvoir faire des descentes à plusieurs. On essayera ça. En tout cas, tous vos conseils sont bons à faire, en ce moment, à apprendre en ce moment. Alors, jeu, Oula, c'est une speed là. Je parle, il faut que j'attaque Je termine et pas que je tombe sinon je suis mort le seul moyen de récupérer une vie c'est de terminer ce jeu En moins de 40 secondes, il y a écrit en haut à droite 40 secondes pour terminer 32, 33, 34, 35, 36, 37 Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire Yes, une vie en plus voilà, ah qui fait plaisir Allez un nouveau membre Bon je vais me prendre quoi alors Je vais prendre les virages Parce que souvent je me fais sortir dans les virages Peut-être Je vais vous montrer ce mode là C'est une mode de... comme si on était à la GoPro Plutôt sympa à faire Rentrer deux backlips Allez j'accélère On est en mode GoPro là Deux backflips en GoPro Je sais pas ce que ça donne Waouh ça fait bizarre J'avais jamais essayé ça là Allez un deuxième là pour avoir la vie Allez easy Ok là faut juste assurer la fin maintenant Pas tomber n'importe comment un vaisseau tranquille. des sauts tranquilles. Et pas mal ce mode en fait Allez c'est terminé, voilà Du coup là je devrais avoir deux vies maintenant C'est qui qui revient dans le game Boss track, alors est-ce que je vais au boss On va faire un petit détour par le boss Backflip the boss jump Ok, je vais te rentrer des backflips partout hein. C'était celle-là Non c'était pas celle-là Elle est où la boss jump Ah elle est là, ok, ouais partout le train L'hélico le... Red Bull est là Oh. Double back Non Comment j'ai pu la rater Elle a été trop facile Ah ça a été magnifique Allez je te la retente à tout droit mon gars Allez on assure la seule Non Mais c'est quoi Là si je tombe Le niveau il est mort C'est mon dernier essai là Concentré, concentré Allez, allez, allez allez. Dandine, Dardine. Allez, rate le pas sûr Oh non Merde, c'est pas possible. On peut pas perdre ici quoi. Quoi, vu Zéla, j'ai gagné quoi, c'est quoi ce machin, vu Zéla Il m'a pris pour un touriste, vous est sur ton truc. Vas-y, équipe-le là. Bah du coup je suis perdu là en fait. C'est pas possible, il y a un mode pour enregistrer, non, je suis pas tout perdu. J'suis dégoûté. Je suis dégoûté. Il peut s'en servir, tu sais, vous Zéla là au moins lui. Non, c'est pas possible, je peux pas tout recommencer. Carrière session, faut avoir 100 000 moi je crois à 27 000 Bike park. Là on peut télécharger des nouveaux bike parks. Tiens on pourra se faire si ça vous a plu. Un jour un bike park on fera. Bon bah déjà je viens de perdre, euh, viens de perdre ce mode. Donc, en fait je dois tout recommencer. Ah j'ai le démon. Oh là là là là là là Je vais d'aller jusqu'à la fin pour pouvoir vous débloquer le deuxième niveau pour une prochaine vidéo. Bon petit débrief en tout cas de cette, euh, ce jeu descenders. Vous pouvez le télécharger, je crois. Moi je vais le télécharger sur Steam. Je sais pas est dispo ailleurs. Il est aussi sur Xbox. Bien cool. Franchement, pour faire passer le temps et tout, c'était plutôt sympa. Donc, si vous voulez un autre épisode et qu'on joue ensemble, marquez dans les commentaires. Et puis, surtout, lâchez un gros gros, pouce bleu, ça fera plaisir. Et puis, pensez à vous abonner Je pour une prochaine vidéo. Bon ride, les gars. Ciao